Je suis Aurore, coach en orthographe. Ah, bonjour, je suis Jean-Jacques, élève d'Aurore. <rire> Alors Jean-Jacques, vous allez expliquer à tout le monde pourquoi ah. vous êtes dans cette tenue. Avec plaisir Puisque oui. cette année, on commémore le 40e anniversaire de la mort euh, de Clo-Clo. <rire> Ça, hein. Ça. Non, on ne commémore pas un anniversaire, on commémore un événement. Et oui, on rappelle le souvenir de cet événement. En l'occurrence, la mort de Claude françois et non l'anniversaire de sa mort. Jean-Jacques, il faut aller de l'avant. Ça fait 40 ans maintenant. Faut, faut, faut faire son deuil, faut avancer. Vous aimez pas Clo-Clo Si. Vous aimez pas clo, -Clo Mais si, j'adore clo, clo enfin comme tout le monde, aux anniversaires, aux mariages, dans sur, sur toutes ces chansons, depuis toujours. Bien sûr que j'aime clo, clo Je suis tellement déçu, tellement déçu, Jean-Jacques, quelle heure est-il Bon, oh, on s'en fout, vous aimez pas clo, -Clo hein Jean-Jacques. Quoi Regarde ta montre, il est déjà 8 heures. Embrassons-nous tendrement Un taxi t'emporte, tu t'en vas mon cœur Parmi ces milliers de gens C'est une journée idéale Pour marcher dans la forêt On trouverait plus normal D'aller se coucher seul dans les jeunes le lundi au soleil avec moi, C'est une chose qu'on n'aura jamais Chaque fois c'est pareil C'est quand on est derrière les carreaux Quand on travaille que le ciel est beau Qui doit faire beau sur les routes Le lundi au soleil La petite leçon est le finie es pour es aujourd'hui On se retrouve bientôt au, au, revoir revoir. Revoir. au revoir Le lundi au soleil C'est une chose qu'on que fois c'est pareil